Donc maintenant c'est parti pour une démonstration sur le bassin et le rééquilibrage du bassin. Donc moi bon, je vais le faire pour montrer en fait que chez Irène ici au niveau des crêtes iliaques, et eh bien nous avons une... On va faire comme ça. Nous avons un décalage ici en fait avec l'aile iliaque, euh, merci de filmer, donc on a, je pose mes mains sur les ailes et on voit en fait que cette aliliaque revient comme ça et que celle-ci un peu euh, est plus par là en fait, hein. donc on a une, un bassin qui fait ça, ce mouvement, je l'accentue comme ça par en haut.